En tant qu'enfant, on a besoin de l'amour de nos parents. Sinon, on ne survit pas. C'est difficile de... parce qu'en tant qu'enfant, on a besoin de nous sentir dans un espace de sécurité et donc dans un espace d'amour et de protection. D'accord Dans la fragilité dans laquelle nous sommes. Donc, à l'étage de l'humain, en tant qu'enfant, quand on arrive dans ce monde, concrètement, on a besoin de nos parents. Nice. À l'étage de l'âme, à l'étage au-dessus de l'âme, à l'étage de l'âme, à l'étage de l'âme, par contre, je suis créateur suprême de ma réalité, donc j'ai choisi mes parents et je les ai choisis pour bel et bien une raison que j'ai des choses à transcender dans cette vie, j'ai des choses j'ai besoin de faire l'expérience, de gagner de l'amour, de faire l'expérience de l'amour de soi, de la reconnexion à l'amour de soi. Donc, c'est normal que j'ai des parents qui vont être, je vais choisir des parents qui vont être fonctionnellement absents. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dans ce plan qui a été créé en amont par nous-mêmes, bien sûr, mais ça, on n'en a pas conscience, ce qui se passe dans notre nature profonde quand même je suis amour suprême ça veut dire que l'amour suprême a toujours fait partie de vous depuis votre enfance ça veut dire que le grand amour a toujours toujours circulé en vous depuis que vous êtes enfant, il n'y a jamais eu de manque d'amour. L'amour a toujours été là, en vrai. L'amour a toujours fait partie de, de, intrinsèquement de votre vibration. Depuis, depuis. Ça veut dire que depuis votre enfance, vous avez toujours été digne d'être aimé. Vous avez toujours été fait pour recevoir de l'amour autant que vous avez su en donner. Vous avez toujours été digne de recevoir de l'amour en abondance. C'était déjà votre nature à la base dans votre enfance. Ça n'a jamais été séparé de vous puisque c'est votre nature. Donc vous avez toujours depuis votre enfance, vous avez été destiné à être entouré d'amour. Donc, il n'y a pas de « je suis digne d'être aimé ou pas aimé » selon la réaction de mes parents, selon la présence ou l'absence de mes parents. D'accord Vous avez, depuis, depuis, vous avez toujours, toujours, l'amour a toujours fait partie de vous. Et quand l'amour fait partie de soi, l'amour est censé circuler dans le donner et dans le recevoir. Et vous avez aimé vos parents, vous leur avez offert votre amour, vous avez donné, on est d'accord, ok. C'est au niveau du recevoir que ça a bugué. on est d'accord mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu comme vous auriez voulu recevoir, que ça veut dire que vous n'étiez pas digne d'être aimé grandement. Parce que l'amour a toujours fait partie de vous. Le bug, c'est nos parents. Mais on les a choisis. Vous voyez ce que je veux dire On les a choisis pour nous permettre aujourd'hui de faire ce qu'on fait là. Ça veut dire que nous, on est venus sur cette terre pour être dans la conscience de, de comment dire, la conscience de la construction d'amour en soi, la conscience d'aller de, de, toucher cet amour en soi. C'est tellement parce qu'on nous a quelque chose qui nous a tellement manqué de recevoir qu'on est là. Mais le problème, c'est que notre mental, lui, il a enregistré que si on ne on reçoit pas, c'est qu'on n'est pas digne. Est-ce que vous voyez la différence de ce que je suis en train de vous dire là mm -hmm. Est-ce qu'il y a des questions Donc la méditation qu'on va avoir là, c'est une méditation de on va revenir à notre enfance pour reconnaître que l'amour a toujours été là et pour reconnaître que je, je ne. c'est pas je suis rejetée. tu vois, ouais. c'est pas je suis rejeté ce n'est pas, pas moi qui suis rejetée, c'est ma mère qui a pas su. Vous voyez ce que je veux dire C'est elle qui a rejeté son rôle de mère. Elle a rejeté son rôle de mère. Mais attention, pas dans la ce n'est pas dans l'accusation, puisqu'on l'a choisi nous-mêmes, étant le figurant de notre expérience. Mais c'est juste pour replacer les choses à l'endroit où on l'a choisi parce qu'elle, elle elle est défaillante. On a choisi des mères défaillantes. Mais oui, mais il a fallu qu'on choisisse des mères défaillantes pour que nous, on puisse incarner cet amour-là. Elle a servi. Elles ont servi uniquement à ça, en fait. Elles ont fait leur job. Elles ont fait leur job. Le contrat d'âme, il est parfait. Elle a respecté son contrat. Moi, j'ai respecté mon contrat. Et je souhaite véritablement que cette séance puisse vous permettre de lâcher ce contrat d'âme aujourd'hui, qu'elle soit en paix pour évoluer, elle, de son côté. Vraiment. Parce que tant que nous, on n'évolue pas, elles ne peuvent pas bouger. Personne ne bouge, en fait. Donc, en fait, il s'agit ici de se dire, ok, c'est ok, en fait. J'accepte, elle a le droit, je lui donne la permission. Je lui donne la permission à ma mère de ne pas y arriver. Mais je l'ai choisie parce qu'elle n'y arrive pas. Donc, je suis consciente de ça. Donc, je lui donne la permission. Elle a le droit de ne pas y arriver. Et je la remercie d'avoir rempli son contrat. C'est ok en fait. Mais en réalité, ce qui a peut-être pu me manquer dans mon adolescence ou autre, j'ai la conscience aujourd'hui que jamais l'amour m'a quitté durant mon chemin. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, en fait, on a juste besoin de remettre le rouleau de notre histoire tel qu'on l'a raconté à sa place. Pour vous permettre de revoir les choses différemment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions Je suis en train, à travers ce qu'on fait là, c'est hyper puissant ce qu'on fait là, de mettre votre espace intérieur affectif en sécurité c'est énorme ce qui se passe là comment quand on a envie de rencontrer quelqu'un ça veut dire il y a une question d'ouverture de cœur mais dans quelle mesure est-ce que mon cœur reste ouvert en sécurité et en confiance sinon dès que je rencontre quelqu'un déjà oh. Attention, puisque, ah, ah, ah. non, en fait, non, c'est que le cœur n'est pas en sécurité. Le « je suis » a toujours été. Et allez voir ça dans votre ligne du temps, dans votre enfance, c'est ce qui va vous permettre, justement, d'ouvrir votre cœur à nouveau aujourd'hui, parce qu'il y a une reconnaissance de cet amour suprême qui est en vous, pour que vous puissiez ouvrir votre cœur en toute sécurité, en toute confiance tant au niveau de vos proches, tant au niveau de qui vous voulez. Mais se sentir tranquille, tranquille d'aimer, et indéniablement, dans une condition sine qua non aujourd'hui, de recevoir. Parce que c'est ce à quoi nous sommes faits.